Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de débunkage un petit peu. Là, je rentre dedans, là, je rentre dedans et on va mettre les deux pieds directs. Donc oui, comme le titre l'indique, Ulduar n'est pas du Warcraft. Alors pourquoi Pourquoi une telle position Alors je... C'est déjà un sujet que j'avais commencé très brièvement à aborder dans la vidéo sur World of j. King, Mais ce n'était pas le propos euh, de cette vidéo. Ensuite, euh, j'avais réattaqué ce sujet, mais du point de vue des nains et de la perspective de la civilisation naine dans Warcraft. Donc je vous laisse bien sûr, allez la voir, ça dans la description et euh, dans les fiches en haut. Et donc, eh bien, il est temps aujourd'hui de faire cette vidéo et de parler un petit peu de quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment et sur lequel eh j'ai été profondément inspiré tout récemment. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Donc voilà, la place de la mythologie, on va, re, on va recentrer un petit peu le sujet, la place de la mythologie scandinave dans Ulduar et le souci en fait que cela peut poser. Donc tout d'abord pour commencer, je pense que vu le temps... Depuis, ça fait quoi Ça fait 5-6 ans que je suis, que je travaille en, en duo avec Evan Essor sur plein de vidéos que vous avez pu voir sur les vidéos de l'or, notamment sur Warcraft, mais pas que, hein, mais c'est principalement sur Warcraft. C'est l'occasion pour moi eh bien d'avoir une vidéo très facile à préparer, puisque... Eva m'a inspiré, hein, il, est même pas, il, a, il ne sait même pas exactement ce que j'allais faire sur cette vidéo. Je le, ce qui est génial c'est que là je suis dans mon fauteuil, je vais pas. Normalement on bétonne tout, on essaye de trouver vraiment une construction argumentaire, tout ça, tout ça. Là aujourd'hui je vais être beaucoup plus tranquille. Puisque je vais vous inviter tout simplement à suivre mon comparse Evan Essor sur Twitter. Et si jamais vous ne suivez pas euh, Evan Essor sur Twitter, et bien vous pouvez le suivre sur Youtube. Vous pouvez le suivre euh, là où il y a d'ailleurs les replays maintenant des soirées l'or que l'on fait en, sur, en stream. Vous avez bien sûr sa chaîne Twitch aussi. Et si jamais vous n'avez pas Twitter, vous avez son Discord sur lequel il poste, c'est le saviez-vous donc qui sont euh, sur Twitter. Et là, l'Inde, c'est le saviez-vous, il a fait un thread, un thread pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un sujet, en gros, où il poste un message sur Twitter, Twitter étant limité en termes d'écriture, et eh bien il peut poster ensuite un message qui répond à son propre commentaire, et ça fait en fait tout un sujet comme ça que l'on peut explorer. Euh, L'intérêt de ça, bah, c'est de faire découvrir des choses assez rapidement, euh, en un clic, euh, et essayer d'apprendre, euh, enfin de potentiellement, euh, partager des passions, etc. C'est etc. tout l'intérêt d'ailleurs, je trouve, de, de Twitter. Et Vanessa a un concept depuis maintenant plusieurs années, c'est « Le saviez-vous » sur l'univers de Warcraft, avec plein de sujets différents, et là, il, il a décidé de s'attaquer sur un sujet assez bouillant, <rire> qui est tout simplement eh bien, la place de la mythologie euh, scandinave euh, et les inspirations, les comparaisons entre euh, l'univers de Warcraft et la mythologie scandinave. Et du coup, et eh bien moi ça c'est quelque chose qui, plus le temps avance et plus euh, les délires de la mythologie scandinave euh, dans Warcraft me saoulent. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, tout ce qui... Euh... Donc j'ai pas besoin en gros, vous allez sur le Twitch, je montrerai pas tout, hein, je... voilà, vous allez dessus et, euh, et on revient <rire> et on va pouvoir en reparler. Mais donc... Évidemment, pour répondre, parce que je sais que certains vont commencer déjà à préparer sur le clavier des messages en mode « Bah oui, mais l'inspiration, c'est normal, tout ça, tout ça. Qui ne s'inspire pas Bla bla bla. Tous les mythes, euh, le monde est dans une saucisse, tout ça. Oui, oui, je sais, je sais. En fait, il est évident, il est évident que les créatifs s'inspirent et ont besoin d'inspiration pour leur pour euh, créer pour pouvoir tisser leur propre univers c'est évident euh, certains vous pourrez considérer que Warcraft c'est du Warhammer que Warhammer c'est du Serzano etc ce qui est intéressant avec tous ces univers et j'ai fait des vidéos par par exemple pour parler aussi des différences Warhammer euh, euh, Warcraft Warhammer 40 000 Starcraft etc il y a toujours en fait des points de divergence des points effectivement qui vont euh, se concorder des points de, de, de... Où on va dire il va y avoir une certaine confluence de, dans l'inspiration et d'autres qui vont justement être divergents on va partir sur d'autres éléments par exemple dans warcraft les orques c'est pas du tout même s'ils sont verts etc et que c'est des gros barbares façon orque de du Seigneur des anneaux ou orque de warhammer les orques de warcraft vont être assez différents par tout simplement leur culture par leur manière de, leur leurs rapports euh, sociaux par leur rapport aux autres etc et ce sont des des, les orques de l'univers de Warcraft c'est des êtres un peu plus conscients, un peu plus pensants ils sont pas juste en euh, veut de la baston tout le temps, ils aiment la baston certes mais ce n'est pas l'unique trait de leur personnalité Contrairement à Warhammer, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. L'inspiration, c'est logique. N'importe quel créateur, n'importe quel créatif, et même en tant que créateur de contenu sur YouTube, etc., on va forcément s'inspirer volontairement ou volontairement de ce qui peut se faire à côté de nous. C'est évident, c'est évident. Maintenant, ça toujours, il y a toujours un problème. C'est bien sûr, euh, quand on passe de l'inspiration, j'ai presque envie de dire au plagiat, ou en tout cas, on calque. Euh, ce n'est plus de l'inspiration. Si on fait un copier-coller, d'un du, élément dans un autre, c'est plus de l'inspiration, on n'est plus dans le domaine de l'inspiration. Parfois, le juste milieu enfin, le, est très difficile et très compliqué, et en fonction de chacun, ce ne sera pas tout à fait le même rapport. Mais, quelque chose de très important à garder pour qu'importe le sujet au niveau créatif, c'est tout simplement d'essayer de se réapproprier. Et la mythologie, forcément, c'est un vivier exceptionnel d'inspiration. En plus, il n'y a pas de... <rire> plus, c'est libre de droit, c'est du no copyright, donc c'est génial Mais il faut pouvoir... Donc forcément, c'est un vivier à idées excellent. Et ce qui est important, c'est qu'ensuite, quand on crée son univers, il faut pouvoir se le réapproprier. Alors quand je dis réapproprier, c'est pas en mode, il faut déposer des brevets, etc. Je ne parle pas au sens juridique du terme. Je parle vraiment au sens de ce... En fait, prendre le mythe, par exemple, on va en parler juste après, de Thor. Prendre le mythe de Thor pour le réapproprier pour se le remettre dans l'univers de Warcraft, pour pas juste que ce soit un humain qui tue des géants de glace avec un gros marteau qui lance des éclairs, mais essayer d'aller un petit peu plus loin, de prendre quelques éléments, que ce soit visuels ou thématiques, pour pouvoir, encore une fois, les incorporer à son univers. C'est ça que j'entends par « réappropriation ». Et pour le coup, eh bien, avec Ulduar, Blizzard, comme Evan vous le montre un petit peu, alors vous allez me dire « Odin, c'est pas Ulduar », mais vous allez avoir tous les autres qui sont pour le coup, eux, à Ulduar, pour le coup, la mythologie nordique, et du coup, c'est pas que Ulduar comme vous l'avez compris. Le problème de la mythologie nordique dans Warcraft, c'est que, euh, en dehors de quelques petits, peut-être, de, de petites exceptions, on est sur un copier-coller et honté, un calque pur et dur de la mythologie norse. Et ça, c'est un, un truc qui me gêne énormément quand euh, c'est pas comme si. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais du coup, c'est que Blizzard, ils savent pas écrire, blablabla. C'est pas vrai! Blizzard a déjà montré par le passé qu'ils étaient capables de s'incorporer, de se réapproprier les mythes pour justement euh, se, le, le Warcraftiser, entre guillemets. Et euh, le premier exemple que j'ai, j'en avais parlé dans ma, mytho, dans ma vidéo de, de, de, déchéance, de la déchéance sur les nains, ma vidéo sur les nains, c'est que Thor dans Warcraft, il existe. Et il existe depuis Warcraft 2, en fait. Les nains, les nains Wildhammer, les nains marteaux hardis, avec les chevaucheurs de griffons, inspirés, euh, inspirés, mais pas copiés-collés. On a le mythe d'un être céleste qui se bat avec un marteau qui crache des éclairs, ce sont les seigneurs des tempêtes, etc. C'est même dans les titres, hein, les chevaucheurs des griffons, les seigneurs des tempêtes. Mais pour le coup, bah, on est dans de l'héroïque fantasy, donc ce ne sont pas des humains, mais des nains en l'occurrence, même si bien sûr, dans beaucoup d'héroïque fantasy, les nains sont souvent associés euh, aux dieux scandinaves, aux aux as et aux vannes mais malgré tout et eh bien déjà c'est un nain donc il y a quand même une différence en plus de ça euh, les marteaux s'appellent pas les mjolnir ou les machins comme ça non d'ailleurs ils ont pas de nom <rire> mais euh, ils ont... pour le coup c'est pas juste ils portent des mjolnir euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va revisiter le truc là où les dieux scandinaves peuvent par exemple odin euh, j'ai oublié le nom du cheval mais c'est un cheval à six pattes et puis si c'est Sleipnir, un truc comme ça euh, qui euh, qui est un cheval à six pattes etc là on n'est pas sur le même délire ils chevauchent des griffons. Griffons, ce sont des animaux mythologiques. Euh, je, de, de mes recherches, c'était plutôt apparemment Mésopotamien, qui a ensuite été dérivé en... qui a été dérivé tout simplement en, en helléniste, donc en gros en grec puis en romain. Mais pour le coup, eh bien, on se réapproprie, on réapproprie encore une fois le délire. On fait en sorte que ce soit des nains. Ils chevauchent des griffons. Les nains, les n'ont on pas une espèce de concurrence directe dans leur race avec des géants de glace ou quoi que ce soit. Donc, on se garde véritablement, on essaye de se l'incorporer. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important de, de voir justement qu'ils sont capables de le faire. Un exemple vraiment, un cas concret ici, qui est évident. Peut-être celui qui est plus connu, parce que tout le monde s'en fout malheureusement des nains, euh, nous avons tout simplement Thrall. Thrall est un exemple supplémentaire d'un Thor qui est bien incorporé, bien intégré à la licence Warcraft. Un orc basé sur la légende de Spartacus un humain qui a bien existé pour le coup, à qui on prête des éléments visuels et thématiques de Thor, saupoudrés d'un petit peu de Moïse. Et là, vous, vous avez, et pour le coup, quand c'est bien fait, on ne se rend même pas forcément toujours compte de ce genre de, de mélange. Un orque qui libère son peuple de l'esclavage, qui ensuite eh bien, euh, va apprendre les pouvoirs chamaniques, notamment les pouvoirs de la tempête, avec un marteau qui ne s'appelle pas Mjolnir, mais Duma meurt marteau du destin, euh, qui va ensuite envoyer, euh, essayer de sauver son peuple en traversant la mer pour euh, fuir euh, leurs oppresseurs et trouver la terre euh, la terre promise, c'est pas Thor en fait, c'est pas forcément, enfin du coup c'est ça que je... Et il va avoir ses propres, on va pas juste copier sa personnalité aussi sur celle de Thor ou quoi que ce soit, donc là on réinvente encore une fois le mythe. Un autre exemple, parce que je sais que certains parfois, malheureusement, c'est l'effet indirect que parfois certaines vidéos euh, que, que l'on peut produire font, c'est tout simplement de donner l'impression que c'était mieux, à, enfin mieux, pas avant avec Burning Crusade et tel cas, mais à l'époque du jeu de stratégie, c'était mieux et qu'aujourd'hui, avec WoW, c'est pas terrible. C'est pas le cas. On a un autre exemple post-WrestleGeek King qui a été très bien fait. C'est tout simplement Myst of Pandaria. Bien entendu, Myst of Pandaria. Si vous avez regardé euh, la vidéo sur Myst of Pandaria et tous ses annexes, donc toute la playlist Myst of Pandaria, Lei Shen. et les Mogu. Un exemple exceptionnel de euh, réinvention de l'imaginaire et de mythes de mythe et de l'histoire asiatique. On a tout simplement. Euh, Kishi Wangdi, le premier empereur de Chine qui sert vraiment de base un petit peu comme Spartacus avec Trall là on a Kishi Wangdi qui est vraiment le premier empereur Mogu, tout ça tout ça, donc comme le premier empereur de Chine, à qui on associe le dieu japonais euh, Raijin Raiden on va euh, lui euh, mettre en plus un petit peu bah, le nom euh, taoïste du dieu chinois euh, de la foudre Lei Shen. on va lui donner une apparence euh, de lion chinois ou de tigre ou de chien chinois euh, qui garde tous les sanctuaires asiatiques Enfin, tous, pas tous, mais vous m'avez compris, euh, avec euh, en mode euh, humanoïde, mais qui du coup ressemble beaucoup physiquement à des orques, avec vous savez, leurs petites quenottes, etc. Ça ressemble, les les mogus, ça ressemble vachement à des orques, que ce soit visuellement ou en termes de thématique. Et pourtant, ils sont différents. Leur origine, par exemple, ils sont forgés par les titans, les titans inspirés du panthéon, euh, du panthéon grec. Ça, c'est une réinvention qu'on va associer justement et qu'on va réintégrer dans son propre univers et du coup ils sont capables de le faire ils sont capables de le, de le montrer ils sont capables de le faire et le truc c'est que quand j'entends des personnes qui me disent par exemple que les pandaren euh, mister Pandaria, c'est pas du warcraft Shadowlands c'est pas du warcraft mais que c'est ces mêmes personnes vont euh, élever sur un piédestal ulduar moi je suis désolé ou légion avec star Tornheim, etc moi je suis je suis désolé je suis en mode enfin c'est pas possible vous pouvez pas tenir ce genre de discours on est sur un copier-coller honteux, que ce soit visuel, que ce soit thématique, c'est juste tout simplement une paresse créative et une insulte à l'intelligence de tout joueur en fait. C'est voilà, c'est le, le propos que je tenais à avoir euh, dans, euh, dans cette vidéo et en l'occurrence, eh par exemple, on peut donner un bon point à elduard et on va voir le bon point, c'est qu'au moins ils se sont, ils ont légèrement réapproprié le mythe. Euh, avec Ulduar, alors que bon par rapport à tout ce que j'ai dit vous voyez bien qu'Ulduar n'est pas forcément le cas mais derrière vous avez quand même on a repensé au moins le mythe de Jormungandr euh, Jormungandr où, euh, je prononce pas forcément très bien non, je, je m'en excuse, et Fenrir avec euh, et tout simplement Yogg-Saron. qui est lui-même un copier-coller de yogg euh, de Lovecraft. Mais bon, au moins, on a intégré du Lovecraft, on a intégré yogg dans la bergerie de la mythologie norse. On va dire que c'est mieux que zéro. Hein. On est sur du 1, 1,5, mais c'est mieux que zéro. Euh, bon, le truc c'est que derrière évidemment ils, se, ils pourront pas s'en empêcher à Légion de remettre Fenrir et autres, mais euh, et puis bon, les dieux très anciens pour le coup c'est pas forcément le meilleur en plus c'est du Lovecraft, mais euh, pour les enfants quoi globalement donc euh, c'est mais au moins, au moins il y a ces petits changements. Hein. Il ne s'appelle pas, il s'appelle pas Yormungandr Mo... <rire> on va dire, Yogg-Saron, c'est ça qui est, est déjà bien en attendant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de prendre un petit peu de recul, vous amènera à réfléchir sur le sujet. Euh, même si bien sûr j'y vais avec un grand coup de fusil euh, J'espère au moins que ça sera euh, sujet à, à de la réflexion C'est l'objectif de ce genre de vidéo de débunkage En attendant voilà merci à tous euh, Voilà pourquoi aussi je peux tenir le propos Même si c'est vrai qu'un jour on fera une vidéo spéciale sur qu'est-ce que Warcraft Parce qu'au final qu'est-ce que Warcraft quand on écoute certains joueurs, euh, Warcraft c'est Wotelka, Warcraft c'est euh, Warcraft 3, Warcraft c'est Warcraft 1, Warcraft c'est Mr. Pornaria, Warcraft c'est Légion, et du coup on est en mode, bah alors c'est quoi vraiment Warcraft Qu'est-ce que Warcraft Et ça c'est une vaste question, on y reviendra un jour. Mais c'est pour ça aussi que je peux tenir cette attitude de, euh, qui bien sûr j'en ai conscience, c'est là aussi pour un petit peu euh, taper, euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais vous voyez qu'en fait bah, c'est la mythologie scandinave, et si vous aimez la mythologie scandinave, il y a plein d'outils, il y a des jeux vidéo qui traitent de la mythologie scandinave c'est pas le cas de Warcraft en fait donc voilà pourquoi je, je tiens cette position de Ulduar n'est pas du Warcraft voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu elle était assez courte mine de rien euh, donc n'hésitez pas, Voilà, on peut en débattre on peut en parler, merci à tous à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus et n'oubliez pas mon écran de fin à tort Ouais, je sais, j'improvise mes conclusions, donc c'est toujours un peu... Au départ, je voulais euh, faire une tournure, genre... Euh, euh, N'oubliez pas, les Valkyries viendront vous chercher pour vous amener euh, au Valhalla, mais... Ça sonnait pas bien, donc euh, au revoir, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'essaye de travailler mes conclusions. Ah, mais il y a les Vikings perdus en plus, j'avais pas vu, donc on a deux points scandinaves. Scandinave. Ouais, ils aiment bien, hein, ils aiment bien la mythologie scandinave, euh, Blizzard. Allez, bisous Et oui, c'est du Viking Valhalla, la musique. Je trouvais que ça... Enfin, du Assassin's Creed Valhalla, pardon. Donc oui. Ça, ça marche bien